Hey, what's up, j'espère que vous êtes tous magnifiques. mais bonsoir aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, mais de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, j'ai une vidéo très très très spéciale pour vous, c'est une vidéo où ce que nous allons faire un petit peu le bordel sur le serveur, donc, euh, j'ai créé une, euh, trappe, une scène trappe et j'ai trappé beaucoup de joueurs. Et vous allez voir les amis, c'est parti un peu en cacahuète et on est mort euh, à la fin. Mais c'est pas grave les amis parce que je vais vous annoncer juste avant aussi que l'anclaim des AP aura lieu euh, ce week-end. Donc demain à euh, 16h. Donc soyez présents demain à 16h si vous avez envie de euh, gagner un AP. Ensuite, vous pouvez toujours le revendre contre des points boutiques ou des trucs comme ça si vous jouez pas toute la version. Mais au moins, ça vous fait un AP, un endroit pour avoir votre base. C'est un AP pour attraper euh, pour des gens Quoi et faire des trucs euh, intéressants Je sais pas ce qu'on fait dans, de nos jours Dans les AP Je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft J'attends toujours le retour De ce qui est le pvp Mais euh, voilà Donc euh, let's go les boys Si vous connaissez pas KFaction Vous pouvez toujours euh, le rejoindre dès maintenant Ce sera serveur pvp faction Sous la Avec plein de nouveautés Plein de trucs intéressants Que vous allez pouvoir découvrir avec moi Sur ce je vous laisse Lorsque j'ai créé la trappe à tout de suite Aujourd'hui les amis J'ai une idée Très très très rigolo J'ai l'envie de trapper tout le serveur donc je vais faire un event je vais trapper tout le serveur et personne va savoir que ma scène trap est ici donc on va faire une belle petite scène ça paraît pas trop tu sais je veux dire ça paraît vraiment pas tant que ça <rire> ok ça paraît mais bon faut pas le dire bref et là faudra que j'enlève toute la terre donc ok parfait donc ici on va faire un truc euh, propre donc, qu'est-ce que je pensais faire C'est dans la Warzone, donc on va pas faire quelque chose. Mais euh, je pensais mettre ça tout en K-Block. Donc, K-Block, euh, c'est quoi l'idée C'est 59, je crois. Oh, shit. OK, c'était pas 59. Eh, hey, merde euh, On va regarder c'est quoi l'idée du bloc vite fait. Euh, c'est juste pour pas que les gens ils cassent autour, tu sais, vous, avez, vous en doutez. Item DB, c'est 240. 214, donc 7, euh, 214, 214, Voilà. On va faire ça partout. En bas, on va pas les faire tuer quand même parce que la plupart, il y en a zéro personne qui auront des potions dans le chute. Donc qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un bassin d'eau et euh, on va voir la réaction des joueurs dans le chat. Okay? Donc ça va vraiment être un event full PVP et tout. Um, et ensuite, quand je vais être sur le bord de mourir, je vais m'arranger pour... Euh, faire ça. Donc, euh, on verra bien si les joueurs vont tomber dans le panneau. Ok, je me suis pris un stuff, donc je vous montre, j'ai pris un full pick-up comme ça avec overload et rien sur les bots. J'ai pris cinq clés épiques, 2 clés magiques, une épée volcanique, full ruinée, euh, full ruinée, full enchantée, je veux dire. 3 éclos réclencheurs, j'ai pris des orbes, des potions, des trucs pour me défendre. Et là, maintenant, on va dire aux gens, OK, mode 0, 0, euh, je suis caché en warzone tue moi pour obtenir des lots magiques. Ok, let's go. On va prendre un... Ok, on va voir si les gens vont venir. Je vous reprends dès qu'il y a quelqu'un proche de nous. Ok, j'ai trouvé un gars qui s'appelle PvP Best. On va le PvP. Oh On le fait voler. vrai on n'est pas très doux au PvP, mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire quand même un peu, attend que les amis... Il va sûrement TP ses amis et tout. On va essayer de trapper tra tra plein de gens, sinon ça, ça sera pas drôle. De juste trapper une personne. Regarde vous voyez, il TP toutes ses amis. Eux, ils sont partis tuer nos stuff, bande de puceaux. Oh non Il y en a un d'eux qui a le blindness sur leur son épée. Sapristi. Une chance que moi aussi, je les blindness parce que sinon, je serais très triste. Donc, bonne chance. Euh... Ok, il y a plein de gens. Il n'y a pas tout le serveur. On va attendre qu'il y ait un peu plus de gens. Ok, les gars. Donc, je vous fais un avance rapide du PVP jusqu'à temps qu'on soit prêt à les trappes. Okay, je crois que c'est le bon moment quand même pas mal de gens <rire> <rire> j'ai trap le monde j'ai map tout j'ai tout le monde ah ah ah ah ah ah. je suis trop fort et hey, merde en fait euh, j'ai tout le monde mais je suis pas sorti du lot hein. <rire> regardez <rire> vous êtes Strap moi <rire> Bon j'ai quand même des loups sur moi je vais me faire tuer donc uh, let's go Non, c'est la fin pour nous, les amis. Mon casque est broke. Mes bottes vont broke. C'est la fin. Adios. Il y a quelqu'un qui va avoir un plastron et puis overload. Overload? En tout cas, il a personne ici qui a des... Euh... J'espère qu'il n'y a personne qui a de décapitation, parce que si ma tête, elle tombe, je vais être très triste. Et c'est Nova 1 qui m'a tué. Repose en paix. J'aurais euh, essayé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Nous avons essayé, les amis. Vaut mieux essayer que de rien essayer. C'est la fin. Oh là là. Je sais qu'il y en a qui sont jaloux. J'ai fait un jump pour qu'il puisse sortir avec une échelle au bout, on verra qui, qui va s'en sortir intact. je sais pas qui a récupéré les récompenses, on va vite faire regarder les inventaires des gens J'espère qu'il y a des bonnes personnes qui ont récupéré, euh non lui il a juste récupéré un full fire, euh, Spoofy il a récupéré le plastron overlord, l'épée, donc bien joué à lui Et là j'ai l'impression que c'est tous des membres de la même faction, à ce que je comprends, ouais ça a l'air d'être des membres tous de la même faction ou peut-être c'est juste des gros gamins. Est-ce que... Attends, peut-être qu'ils feront juste pas ce fight. Euh... Ouais, c'est tous des membres de la même faction. Regardez, ils sont 1 million. What the fuck, les no-life. <rires> <rires> <rires> Oh, hey, I don't run that bitch like a meet, mm -mm. run that bitch like a trap Give me it. the pack and I might take that, ooh. she got a fatty and I might take that wow. Give me your addy, we pullin' it to your pattern, then we gon' put out the red for you, click, clap I run that yeah. bitch like a boy with a cell on she sheets of my dick, and I fail on her I got the pack mm -hmm. in the box, and said. My...